Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bah, je suis ravie de vous présenter euh, notre, euh, notre expérience hein, de cette approche par compétence. Je parle assez fort, ça va ouais. Non, pas assez. <rire> c'est toujours problème du micro, hein, Nathalie. <rire> Donc, euh, simplement... Ouais, faire avancer la, la première tableau. Voilà. Simplement, je voulais vous rassurer pour vous dire que, finalement, je pense que le STAP, c'est un contexte très favorable à la mise en place de l'approche par compétence. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on qu s'en est sorti, on va dire, euh, je dirais pas facilement, mais de façon euh, je assez naturelle, bah, les raisons sont les suivantes, c'est qu'on est sur une formation qui est euh, interdisciplinaire. Hein. On est sur, euh, effectivement, une pluralité d'approches scientifiques pour étudier la motricité de l'individu. Donc finalement, notre motricité, la motricité évolutive que nos étudiants euh, euh, intègrent, c'est déjà une compétence en acte, finalement, euh, c'est des savoirs qui ont été intégrés corporellement. Donc on a une restitution de compétence, compétences de fait, au travers des apprentissages, et euh, depuis, depuis l'origine euh, de cette formation. Voilà, donc c'était pour dire que finalement, euh, notre, euh, notre approche, elle a peut-être été un peu plus facile que pour euh, d'autres structures. Et puis par ailleurs, les, les, les professeurs agrégés dans la structure, hein, euh, et certainement certains des co collègues euh, de conférence ont été formés à l'approche par compétences, pas telle qu'elle est euh, livrée aujourd'hui, mais euh, euh, c'est une terminologie qu'on utilise depuis euh, les premières années de nos formations. Voilà. Donc on est assez à l'aise avec euh, la terminologie et la définition de ces termes. Donc on va faire finalement étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé pour nous euh, Vous voyez, bon là, voilà, un petit skieur qui, qui va arriver en haut de la montagne. Euh, et je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est vraiment le processus, c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont structurantes. Et à l'intérieur de ces étapes, il va se passer des choses qui sont de l'ordre de l'innovation. Et ça, l'innovation, elle appartient à chacune des équipes, à chacun des binômes, des trinômes constitués dans les équipes et dans les UA. Et là, il n'y aura pas de recette miracle, on va dire. Par contre, euh, les étapes qui vont permettre euh, le bascule dans l'approche des compétences, celles-là, elles doivent être très clarifiées et très progressives. Donc... Euh, pour chacune des, des, des moments forts, on va dire, il y aura eu trois temps à l'intérieur de ces, de ces étapes, on va dire qu'ils vont être euh, divisés en trois, trois temporalités, la clarification, la définition et la synthèse. Et là, ce que je n'ai pas indiqué entre définir et synthétiser, il y a tout un travail de divergence et euh, d'animation et d'innovation. Voilà, mais ça, je reviendrai plutôt à la fin de mon exposé. Donc la première étape, c'était partir de l'existant et valoriser l'existant, c'est-à-dire que tous et toutes euh, nous, nous, nous actons euh, des transformations chez nos étudiants et nos étudiantes, et c'était de clarifier, finalement, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on mobilise comme connaissances euh, Qu'est-ce qu'on transmet comme savoir Qu'est-ce qui nous semble que nous transmettons comme savoir Et à partir de là, c'était un temps d'échange. Chaque collègue a présenté des posters de ce qu'il pensait faire en cours. Et déjà, cette étape de clarification, elle a été importante parce que ça nous a permis de discuter entre nous, de dialoguer, et de voir qu'il y avait certaines matières, finalement, qui se superposaient parfois. Voilà. Donc, ce, euh, ce premier temps a été suivi de la clarification de la notion de compétence. On voit que c'est un, un terme qui peut être euh, polysémique, perçu de façon différente en fonction euh, des histoires de chacun et de chacune. Et euh, dans notre champ disciplinaire, on a quelque chose euh, euh, peut-être euh, d'avant-gardie, je sais pas, mais c'est un long processus, cette approche de définition des compétences qui date de 1993, puisque notre secteur professionnel, c'est un secteur... Euh, protéger, protéger c'est-à-dire que pour être, euh, on va dire, euh, euh, éducateur sportif sur le terrain, il faut euh, présenter effectivement euh, certaines, euh, certaines compétences qui sont validées euh, lors de la demande de carte professionnelle auprès de la dragesse. Et donc, euh, pour pouvoir obtenir cette euh, carte professionnelle, il faut avoir validé un certain nombre de compétences. Et donc, euh, les licences TAPS, euh, en parallèle du milieu sportif, a petit à petit euh, modélisé ces formations en lien avec ces euh, attendus professionnels. Voilà. Donc, du coup, on est parti de ces fiches euh, RSCP à disposition euh, dans, différents, dans différents espaces, hein, France, Compé euh, France Compétences, et puis tout un travail qui a été fait par... Euh, euh, la C3D, donc c'est le regroupement des directeurs euh, de, de départements euh, du FRSTAPS qui travaillent depuis, euh, depuis pratiquement déjà 20 ans sur ces, ces définitions-là, sur la clarification des compétences. Donc fort de, de ces éléments, euh, on va dire, de, de départ de, pour, pour une réflexion euh, plus aboutie, il a été nécessaire dans le collectif de clarifier parce qu'il y avait à peu près une quinzaine de compétences et avec 15 compétences, bah, c'est difficile de travailler parce qu'on s'y perd. Voilà. Donc on a purgé euh, et puis on est arrivé à quelque chose d'assez synthétique. Donc euh, là, on a effectivement euh, des, des, un petit poster des de, de temps de travail qui ont été produits. Euh, un travail euh, de synthèse où on a fini par faire émerger cinq types de compétences la compétence à gérer les données, les informations au moyen d'outils diversifiés, la compétence à analyser la motricité dans les activités physiques, la compétence à enseigner les activités physiques dans des publics, avec des publics variés, la compétence à se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel, et la compétence, dernière compétence, à développer sa motricité afin de construire un projet personnel professionnel dans le domaine des STAPS. Voilà. Donc, on est passé de 12 compétences dans les différentes motions à 5 compétences qui semblaient pouvoir faire fonctionner l'ensemble de nos contenus et de, des acquisitions futures. À partir de ces 5 compétences, je reviens sur la slide d'avant, chacun des enseignants est venu se positionner euh, par rapport euh, à, à sa discipline, c'est-à-dire que dans sa discipline, en course d'orientation, où est-ce qu'il me semble que euh, je vais être la plus active pour euh, faire euh, acquérir certaines des compétences euh, identifiées. Donc chaque individu se positionne, chaque enseignant se positionne dans un registre de compétences ou plusieurs compétences par rapport à sa discipline. Et puis après, le collectif positionne chacune des activités et des disciplines en, en, en fonction de ce qu'il a ressenti dans une des compétences. Donc il y a un enseignant qui se positionne et il y a l'ensemble du co collectif enseignant qui positionne l'activité au regard d'une compétence. Voilà. Donc, on est là déjà sur un travail euh, d'échange euh, en profondeur de, de, ce, de notre activité d'enseignant de, de, pour pouvoir avancer. Euh, donc, fort de l'aide euh, de l'équipe euh, des ingénieurs pédagogiques, voilà qui nous ramène à une certaine réalité, à hein, une euh, fonctionnalité, un certain forma formalisme, euh, on est entré sur la phase, euh, on va dire, plus standard, hein, je veux dire, des apprentissages euh, critiques et des apprentissages par palier. C'est-à-dire qu'à partir de, ces, de ce référentiel de compétences, on a identifié trois niveaux à l'intérieur d'une même compétence. Et pour chaque compétence, cela... Donc là, je vous donne un petit exemple. Euh, pour la compétence C, enseigner des activités physiques et sportives, à un public varié. Un premier niveau de compétence, qui est donc euh, un enseignement auprès de ses pairs, dans un groupe euh, classe, voilà, euh, dans le cadre des TP euh, de pratiques sportive standard. Un deuxième type d'activité, pour un niveau 2 de compétence, qui est donc une interaction avec un public... Euh, donc là, c'est plutôt des écoles primaires, où là, euh, l'étudiant et l'étudiant vont va, va être chapeautés par le tuteur de l'université, mais aussi par le professeur des écoles, dans une interaction avec euh, un groupe d'élèves. Et un niveau 3 de compétences, qui est donc euh, l'insertion, euh, on va dire, d'une euh, façon plus autonome euh, de l'étudiant et de l'étudiante dans une institution spécifique, qui va être effectivement, par exemple, un, un collège, un lycée ou un club sportif avec là, euh, on va dire, une forme de, de, de mise à distance du tuteur pour pouvoir euh, gagner en autonomie. Voilà. Donc ça, on a identifié pour chacune des compétences trois niveaux euh, critiques de, de situation. Donc là, c'est la phase du travail collaboratif euh, qui, finalement, euh, peut-être pose vraiment euh, euh, la dimension qualitative. Euh, et la transformation en profondeur, euh, on va dire, dans, dans les collectifs, hein. ça va être donc la recomposition des maquettes. C'est-à-dire que là, l'association avant, donc je vous montre avant comment ça se passait chez nous, on avait donc des unités de formation disciplinaires, euh, un module, unité de formation en sciences de la vie, physiologie, anatomie, biomécanique, un module de formation dans les sciences humaines, psychologie, sociologie, histoire, des activités physiques et un module appelé euh, pratique sportive physique, voilà. Et puis après on avait un autre module annexe avec des connaissances euh, plus euh, transversales. Et là après la, la question qui s'est vraiment posée, c'est comment finalement euh, ces domaines scientifiques euh, d'analyse de l'activité, on va les faire vivre, on va les faire expérimenter, on va les faire, euh, on, on va faire que l'information euh, devienne une expérience pour effectivement construire de la compétence. Donc du coup, on a fait des associations de pratiques avec des sciences. Donc tout à l'heure, on travaillait avec les collègues, on voyait effectivement que pour l'analyse, par exemple, biomécanique, c'était préférable de prendre des activités telles que le ski alpin ou la voile, par exemple, plutôt qu'une activité de sport collectif. Donc là, on a eu un travail de maillage, euh, d'association d'activités en lien avec, effectivement, une restitution de compétences. Donc là, je pense que c'est le moment, on va dire, un peu fin euh, de la production de, de l'innovation et du nouveau par rapport à l'ancien, voilà. Et ce qui va permettre, effectivement, euh, d'être au cœur des situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors à partir de là, on, on est revenu sur toujours notre maître du temps, euh, Jean-Louis Ferrarini, qui nous a euh, invités à, à avancer sur un audit de référentiel des compétences, donc avec un cadrage euh, d'un côté... Euh, la compétence, euh, et de l'autre côté, les activités ressources. Donc euh, effectivement, ce qui apparaît en vert, c'est là où la discipline ou la matière va nourrir une compétence à un niveau particulier. Et dans chacune des compétences, on a effectivement euh, identifié des composantes essentielles de la compétence, voilà, et dans chacun des niveaux, on a identifié des, des composantes essentielles par niveau de compétence, voilà. Et donc là, on est sur un, un tableau à Excel à double entrée. Voilà, mais on voit qu'en amont, il y a eu tout un travail réflexif et euh, de mise en lien euh, des différents champs disciplinaires. Quoi. Là, c'est finalement qu'une visualisation assez formelle du travail, euh, mais ce n'est pas le, le, la transformation en profondeur. Donc, euh, donc là, on voit que le processus commence vraiment à se structurer, et là, on rentre dans euh, la question des situations d'apprentissage et d'évaluation avec ces UA qui sont du coup... Euh, euh, disons, déjà très, très structurés autour euh, d'expériences. Oui, Nathalie. Euh, donc là, peut-être qu'on va, on va euh, envoyer un film sur euh, des témoignages d'étudiants qui ont donc vécu euh, le premier semestre, euh, ces expériences de, de SAE et d'évaluation par compétence, puisqu'on a déjà commencé euh, la transformation à partir du mois de septembre. Ça démarre pas, c'est la technique. Donc là, c'est la, la cellule Apprendre qui est venue filmer des étudiants, qui était euh, donc la journée de restitution, c'était le 16 décembre, euh, dans l'espace de vie étudiante, et on avait appelé ça la journée des compétences. Voilà. Mmh.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 Ça, ça apprendra et on n'est on plus sur du, sur du pratique que sur du théorique. Donc on gardera les questions pour la fin, euh, parce que vous avez peut-être certainement des choses à, à nous demander par rapport à ça. Euh, donc, là, situation d'apprentissage et d'évaluation. Il y a eu quelques exemples bon, euh, qui ont été. Euh, présenter là ouais. et puis euh, donc je voulais vous présenter une autre situation disons trois autres situations d'ESAE. Euh, voilà donc ça c'est une collègue en histoire qui a proposé pareil un carrefour de un carrefour de l'histoire et euh, l'objectif c'était donc partir d'archives euh, de données euh, on va dire, euh, saisissable, euh, soit sur, sur le site de l'INA, soit dans les, dans les ouvrages euh, de l'époque, partir euh, de, de ces outils-là pour aller vers une analyse historique euh, une en lien avec une problématique ciblée, euh, pour euh, pour évaluer entre autres la compétence A aussi au-delà des connaissances historiques associées à six activités sportives. Donc on voit aussi que là la matière histoire du coup est en lien avec les pratiques physiques qui sont en train de vivre. Voilà. Et donc dans les modalités de restitution il y avait trois possibilités soit la production d'un film euh, soit euh, des posters. Qui, qui, qui était à ce moment-là présenté lors de la journée de restitution, soit refaire vivre la pratique à l'identique euh, d'antan. Voilà, c'est-à-dire qu qu'est-ce que c'était que euh, la course d'orientation, euh, la sortie de, de la guerre, etc., et revenir sur des supports euh, similaires pour effectivement identifier, évidemment, ce qui avait fait la transition et ce qui faisait euh, l'activité telle qu'elle était pensée et conçue aujourd'hui en lien avec euh, l'histoire de cette activité. Donc là... On va montrer un petit film aussi de restitution. Ça va être bref, hein, parce que le film, il dure 5 minutes. Là, je vais vous montrer simplement 30 secondes de deux films pour que vous ayez un peu une idée de ce que l'étudiant est capable de produire. Bon vous allez découvrir dans cette vidéo comment la course d'orientation était pratiquée par les scouts de France pendant l'entre-deux-guerres. Au cours de cette vidéo, vous allez rencontrer différents personnages. Un scout de France, un militaire, un ouvrier et un randonneur perdu. Le principe de scoutisme voit le jour en 1899. Robert Baden-Powell, un colonel britannique, remporta une bataille en ayant formé des jeunes en tant que messagers et éclaireurs. Suite à sa réussite, il décide en 1907 de lancer le scoutisme avec son livre « Scouting for Boys ». Baden-Powell voit dans le scoutisme une opportunité pour éduquer les jeunes et en faire l'historien de demain. On place la deuxième, pour avoir quelques séquences Vous allez découvrir dans cette vidéo un autre film. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au programme de ce 20h, la course d'orientation. Celle-ci apparaît en 1850 dans les pays de scandinaves, mais ne fera son apparition en France qu'un siècle plus tard sous l'impulsion des scouts. Aujourd'hui, notre œil du 19h45 s'est demandé comment l'école interarmée des sports, plus communément appelée EIS, a-t-elle contribué au développement de la course d'orientation en France des années 1960 aux années 1970 Ce reportage est signé Thibaut Cizeron, Gaspard Bouvier, Antérieur Thomas et Lucas Bayle. En 1967, l'EIS ouvre ses portes à Fontainebleau. Elle aura pour rôle la formation de tous les spécialistes de l'entraînement militaire et sportif des armées. Après la catastrophe des Jeux Olympiques de Rome où la France ne ramènera que 5 médailles dont 0 en or, Maurice Herzog décide de mener une politique de renforcement du sport d'élite afin de redorer le blason français. Après un accord passé entre l'État et l'École Interarmée des Sports, cette dernière se retrouvera pleinement impliquée dans la formation des athlètes de haut niveau. Tout commence en 1907 avec le Suédois Will Stalbrand. Celui-ci présente son projet d'implantation de la course d'orientation en France au général Katz. Ceci va lui permettre de rentrer en contact avec des généraux de l'armée nommés le général Cantarel et le général Ellerelle. Ainsi que le directeur du service interarmé de l'éducation physique et des sports, le colonel Le Will Stalbrand obtient l'autorisation de faire un exposé sur la course d'orientation au personnel de l'EIS, et pour lui, l'examen est un succès. Merci. Ouais. Bonjour là, un auditoire qui... Voilà. Donc là. Euh coup, ces, ces traces de films donc, euh, produites et puis, euh, et puis des, aussi des posters hein, donc, euh, tout aussi intéressants avec effectivement plutôt euh, la présentation sous forme de colloque. Voilà, un colloque d'histoire les... Euh, les étudiants se coévaluent entre eux et changent à partir de présentations qui sont euh, soit ces films. Alors bon, il nous manquait un petit peu d'espace. C'est vrai qu'on a un peu galéré parce qu'on euh, débutait hein, dans cette expérimentation-là. Bon. Mais on a tenté euh, la chose. <rire> Deuxième type de proposition sur des SAE, c'est avoir euh, trois niveaux de situation d'apprentissage et d'évaluation sur l'analyse de la motricité des activités physiques et sportives euh, d'un groupe de pratiquants. Donc là, un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau, je vais vous proposais dans une même activité pour qu'on vous puissiez euh, percevoir euh, la déclina les déclinaisons possibles. Donc, euh, le premier niveau des SAE, ça va être euh, pour les étudiants de première année qui produisent une carte d'identité d'orienteur. Carte d'identité, c'est-à-dire que pour caractériser quelqu'un, il va falloir trouver qu qui va, quels sont les, les repères qui caractérisent sa motricité d'orienteur. Voilà, Sur une carte d'identité, aujourd'hui, vous avez la couleur de vos yeux, euh, là, votre, votre photo, votre adresse. Bon, bah ben Là, il va falloir que déjà, ils analysent dans la motricité qu'est-ce que je vais recueillir de ma pratique pour pouvoir me qualifier en tant qu'orienteur. Donc à partir de là, bah, ils ont un tas de supports potentiels, hein, c'est-à-dire euh, il y a des applications GPX qu'on apprend à utiliser, sur lesquelles ils vont pouvoir identifier la vitesse de parcours, euh, la, le nombre de balises trouvées, euh, euh, à chaque fois qu'ils se perdent, comment ils gèrent leur erreur etc. Et ils vont construire une cartographie de leur production motrice. Alors souvent, je, ils sont associés à deux pour pouvoir être co-observateurs et, et penser ensemble euh, la production des critères. Voilà, donc ça, c'est pour la première année. La deuxième année, disons, un niveau 2, ce ne serait pas forcément la deuxième année, ça peut être la période 3 ou la période 4. Euh, L'analyse de la motricité va... Je vais leur demander de produire des badges de compétences en lien avec des thématiques. C'est-à-dire qu'ils vont aller observer sur le terrain, in situ, des orienteurs qui courent. Ils vont catégoriser ces orienteurs à partir bah, du travail déjà réalisé sur la période précédente, hein, l'année d'avant. Et à partir de là, ils vont qualifier, critérier euh, chacun des orienteurs en fonction d'un niveau de compétence identifié. Et ils vont remettre un badge de compétence. Donc ça nécessite effectivement d'aller sur les terrains, saisir l'information, et dans la présentation orale qu'ils ont à réaliser, ils doivent apporter la preuve de ce qui m'avance. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, j'ai fait un copier-coller du site Internet, euh, euh, du site de, de Montpellier qui propose des, des niveaux de, de pratiquants. Non, à chacun des niveaux de pratiquants, j'ai identifié et j'ai une preuve de ce que j'avance. Voilà. Avec une remise de badge à leurs camarades, puisque euh, l'expérimentation se fait au sein du, du collectif. Troisième niveau de compétence, on est sur... Euh, euh, la modélisation euh, d'une pratique pédagogique, puisque c'est des étudiants qui sont au niveau L3, et là, ils doivent concevoir un livret de mode d'emploi d'une application. Donc une application Vicasimu qui est en open source euh, sur, euh, sur Internet, qui euh, permet d'identifier la trajectoire produite par le coureur sur le terrain. Et là, ce qui n'est pas produit dans cette application-là, c'est un collègue de Caen qui travaille sur cette application avec des élèves ingénieurs, c'est l'utilisation pédagogique de cette application. Donc eux, ils doivent mettre en place des expérimentations sur le terrain pour dire, voilà, avec tel niveau de classe, vous pouvez effectivement faire travailler tel paramètre de, de l'apprentissage, et derrière, produire un explicatif de comment ils ont mis en place la situation. Donc, et ça, ce mode d'emploi, il est changé sur les applications Facebook, qui est très interactive pour tous les utilisateurs de, de cette application-là. Donc, on travaille aussi en collaboration avec euh, d'autres universités sur euh, cette, euh, cette exploration-ci. Voilà, donc euh, je vais conclure sur ce petit schéma, euh, donc, euh, qui n'est pas, euh, voilà, pas, pas de l'ADN, hein, mais c'est euh, peut-être le noyau de la transformation. C'est comment, au moins pour moi, il était. Euh, je pouvais le représenter. C'est-à-dire qu'à chaque moment de, de grosse bulle, c'est des temps de divergence, d'innovation. De, de complexification, euh, on va dire, l'équipe se nourrit au travers des interactions, des apports, voilà. Et j'appelle ça cette phase de di divergence dans la démarche créative hein, que, que j'utilise également. Et puis on a des phases de, de, de, de contraction qui va être la production, à un moment donné, d'une restitution et de choix. Voilà, des phases de convergence où on est obligé, à un moment donné, de faire des choix. Alors, ces choix, ils sont construits en fonction de quoi ben, En fonction de la fonctionnalité et de l'opérationnalisation possible euh, de ce qui est proposé en amont. C'est-à-dire que, voilà, c'est aussi euh, le rêve et puis l'opérationnalisation possible. À un moment donné, on a le droit de rêver, donc c'est sur cette phase de divergence, à une, à une situation d'apprentissage idéale, parce que là, l'élève, il est au cœur de la bulle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'étudiant... Comment, comment il va apprendre Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il va vivre Quelle est l'expérience qu'on va lui permettre de vivre pour qu'il puisse acquérir des savoirs Et pour qu'il puisse effectivement euh, monter en compétence Voilà, Donc ça, c'est au cœur de la bulle. Donc en premier temps, sur la bulle bleue, c'est les disciplines et les, les connaissances. En base, dans le rose, c'est la compétence, ce qui relève de la compétence professionnelle. Et à un moment donné, on fait croiser, on fait, euh, on fait se rejoindre, euh, ce qui relève de la compétence de la compétence et ce qui relève de la connaissance dans ces U.A. d'apprentissage. Voilà, donc ça, c'est l'association la des matières qui va permettre effectivement de, de donner sens à, à ces transformations, disons, donner une forme à la transformation potentielle qui va être validée au travers des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, et puis, euh, après, à, au travers d'outils qui vont être l'outil portfolio, où là, on va permettre à l'étudiant d'avoir une vision euh, de, de feedback sur ses apprentissages et d'être, euh, on va dire, à la co-construction. Donc là-dessus, vous avez, vous avez seulement des informations de sa propre euh, transformation. Voilà. Et d'avoir euh, aussi d'être opérationnel dans un collectif. Donc ça, c'est l'outil hein, qui va permettre, euh, effectivement, d'être euh, à plusieurs évaluateurs éventuellement. Et puis, euh, au, en co euh, en co-construction avec, euh, avec les camarades d'étudiants Voilà, il me semble avoir fait à peu près le tour de, de la présentation. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, euh, ben voilà. Merci Fabienne, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette belle, euh, belle présentation, très riche. Ouais. Euh, je tenais à remercier quand même Jean-Louis qui nous accompagnait tout tout au cours de la transformation, euh, bah, les, toute l'équipe du STAPS, parce que euh, effectivement bah, les, les collègues ont été présents. Et puis, euh, Jérémy, pour, la, les, voilà, pour, pour tout ce qu'il a mis à l'intérieur du PowerPoint, pour que ce soit euh, Jérémy Cornu, qui Grégory. est par là, euh, Grégory, excusez-moi. Ouais. Je suis désolée, et voilà. Donc, euh, merci, merci Fabienne. On va prendre quelques questions dans la salle et puis euh, en ligne. Est-ce qu'il est qu y a quelques questions en ligne Tu prends le micro Alors, il y avait une pre... ouais, ça marche. Euh, il y avait une première question. Euh, quel est le lien entre les SAE présentés et les compétences du référentiel Alors, le, le référentiel de compétences, donc on avait euh... Alors, attendez, je reviens sur les, les quatre, les cinq compétences. Sur les trois niveaux, là, on est sur l'analyse de la motricité dans les activités physiques et sportives d'un groupe de pratiquants, Un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, sur l'histoire. Euh, les films, on est sur gérer des outils, de, des données, des informations au moyen d'outils diversifiés en vue d'une promotion argumentée destinée à la communication. Euh, sur le, le témoignage euh, des étudiants, par exemple, si je prends cette situation, on était aussi sur une compétence A à partir d'une expérience qui était donc l'engagement associatif. Donc on était effectivement sur le module, euh, sur, le, sur la, la dimension de l'UA modulaire, ce qu'on appelle modulaire aujourd'hui, voilà, avec qu'est-ce que dans cette UA modulaire, on va privilégier comme compétence, euh, et donc on était plutôt euh, sur cette compétence de A, ah, et la compétence se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel, voilà, puisqu'ils allaient expérimenter euh, des expériences dans d'autres espaces professionnels. il okay, y a une autre question, euh, avez-vous été accompagné par des experts extérieurs de l'APC, et si oui, comment ça s'est passé donc euh, Jean-Louis, on a co-construit hein, les interventions. Il me semble oui, c'est oui, oui, ça. ça. Ouais. C'est pas expert, euh, extérieur, c'est intérieur. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler expert. En tout cas, c'est un travail collaboratif qui a été mené avec toute euh, l'équipe de STAPS et puis accompagné par euh, l'ingénieur pédagogique aussi, Rinaldo euh, Savedra, qui, qui m'a accompagné aussi. Euh, qui, euh, on a travaillé en étroite collaboration avec la pilote de la transformation pour préparer les phases de travaux collectifs mmh. euh, où, effectivement, il y a eu production du référentiel et toutes les étapes. OK. Euh, encore une question en ligne. Euh, Est-ce que vous avez pu travailler des compétences qui ne soient pas exclusivement liées à des activités professionnelles euh... <rire> bah, j des... Je pense que tout est imbriqué. En fin de compte, quand tu es dans une activité professionnelle, tu es sans cesse en train de gérer des informations, euh, tenter de les comprendre et puis euh, tenter de communiquer avec ton groupe, euh, quelle que soit la situation professionnelle. Euh, après, la connaissance, elle va être le terreau, on va dire, de, de, de, de, le support de la, de la compétence finalement. Euh, on peut pas faire de la compétence sans connaissance. Sinon, on, espèce, on est dans un espèce de truc euh, sans fond, quoi. Il n'y a, a pas d'épaisseur, il n'y a pas de densité. Donc euh, la, la connaissance, elle, elle est centrale à ce moment-là. Il y, y, y a de la matière, quoi. Et après, à partir de cette matière, eh ben, on, va, on va pouvoir euh, produire de la compétence. Pe Peut-être ouais. qu'on peut dire que particulièrement pour les STAPS, puisque vous avez euh, des systèmes de certification et quand même euh, un grand nombre d'étudiants qui se projettent déjà dans le milieu professionnel, vos situations d'apprentissage et d'évaluation sont toutes scénarisées pour avoir cette, cet aspect-là, pour aussi les, les motiver Ou Ça serait juste de dire ça Après, Oui, je pense que c'est juste. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la motricité. Quoi. Et toute l'activité est centrée sur l'analyse de la motricité pour un projet d'encadrement, pour un projet de, de futur ingénieur qui va être capable de traiter des signaux du corps pour, pour produire des matériaux, pour pour une vocation, on va dire, euh, tournée vers le handicap euh, ou, euh, ou encore l'entraînement. Voilà, on a un cœur de formation finalement qui est assez ciblé autour euh, soit de la production d'outils d'analyse de la motricité, soit euh, la transmission d'un savoir technique et d'un savoir moteur. Donc peut-être que pour nous, c'est aussi plus simple que dans d'autres euh, champs disciplinaires. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou dans la salle On a un micro qui peut passer, n'hésitez pas, ici. Merci, c'est pour compléter, puis peut-être reprendre ouais. la, la question précédente. Euh, Quelqu'un dans, dans un des films disait, euh, bah, finalement, c est, c est, les compétences, ça me permet de, de mieux apprendre en, pla, en pratique et moins en théorie. Il y a une petite phrase comme ça, ouais, à la fin, je t'ai vu réagir. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le cas, effectivement Parce qu'une formation universitaire, il y a quand même cet aspect théorique qui, qui doit être un petit peu derrière, quand même. Je pense que l'étudiant, il s'est mal exprimé par rapport à nos référentiels à nous, voilà, je pense que c'est surtout là où, où la question, au contraire, il a assimilé euh, des données théoriques parce qu'il était dans une scénarisation euh, du, concrète, voilà, c'est ça qu'il a voulu dire. D'un coup, le, le sens de ses apprentissages prenait sens. Voilà, le, le, le symbole en course d'orientation, bon, voilà, pour moi, en cours d'orientation, c'est une étape euh, un peu nécessaire, sinon la carte, il comprend jamais rien. Et là, du coup, le fait de mettre en place une situation euh, de production d'un jeu qui va être à destination d'un public, il est sur de la méta, c'est-à-dire que, ah ouais, d'accord, qu'est-ce qui fait jeu Ah, moi, je suis un futur enseignant, je suis un futur producteur de jeux, qu'est-ce qui fait jeu dans un collectif Déjà, définir qu'est-ce qui fait jeu, c'est déjà toute une étape qui dépasse largement le simple apprentissage du symbole. Voilà. Et, et du coup, mais tout ce temps, il va aussi du coup, apprendre le symbole. Parce que, euh, mais ça va devenir un apprentissage induit. Voilà. C'est ça qu'il a voulu, à mon niveau, exprimer. Quoi. Ouais. Et je voulais juste rebondir un petit peu, parce que je pense que parfois, pour les étudiants, c'est pas si facile de faire ce lien entre théorie pratique. Et, et, et c'est important qu'ils soient conscients du, de, ces, de cette démarche parce que là en langue par exemple on travaille souvent par projet et j'ai vu que des fois les étudiants ils n'ont pas l'impression d'apprendre parce qu'ils euh, bah, produisent quelque chose de plus ludique et il faut leur expliquer bah, si tu mobilises cette, cette, cette connaissance là, cette autre connaissance là mm. mais et pas, ça ne se fait pas mm. toujours naturellement donc c'est important de, de travailler avec eux pour qu'ils se rendent compte de, de leur progrès, c'est pas une évidence parce qu'ils mmh. réussissent une tâche qu'ils qu soient conscients qu'ils que, qu sont en train d'apprendre ou de, de mobiliser quelles quelle, quelle compétences mmh. c'est une confusion, j'ai eu même parfois des plantes où on dit on n'apprend pas parce qu'on n'a pas fait des exercices de systématisation alors qu'ils sont en train de, de, de faire des productions d'agir, de, de, de, de, de tout mobiliser mmh. donc je crois que c'est pas, pas nos ces sujets, des de vraiment le travail avec les étudiants pour qu'eux ils, ils soient conscients ouais. de cette transformation, c'est pas la façon dont ils ont appris euh, au collège, au lycée, souvent il y a un, un grand gap. Merci. Mais peut-être pour rebondir là-dessus, le fait de conscientiser, enfin le fait que les étudiants aient, euh, on leur a communiqué le référentiel de compétences, ouais. etc. ça, ça les a aidés à ton avis? Ouais, je crois que vraiment euh, re repartir sur euh, la communication, sur quelles compétences on attend de vous et voilà, cette situation, elle vous amène à être compétent dans, dans, dans ces attendus-là. Et, et Du coup, euh, voilà, il l'intègre et... Alors faut pas être... Le jeu, voilà, bon, on n'est pas là pour jouer non plus, faut pas vendre du jeu, voilà, Je c'était voilà, parce que la production d'un jeu, elle amène à un niveau supérieur de compétence, euh, et, et c'est pas pour que la situation d'apprentissage soit ludique. C'est pas ça qui est, qui est, qui est, qui est mis en, en question, là, sur ce type de proposition, par exemple. Oui Une question, question là-bas. Merci. Merci bien pour le retour d'expérience, c'était super. Euh, mais comme c'est un retour d'expérience, là, ça donne... Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes. Et la question que j'ai, c'est au niveau de l'investissement des collègues, euh, comment ça s'est passé Vous semblez avoir bien maîtrisé les choses. Est-ce qu'il y a une phase de motivation de l'équipe Comment ça s'est passé, tout ça Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Quoi. Euh... Alors, c'est une question... Euh... Oui, c'est une bonne question. Ben, je pense que oui, quand je disais le contexte hyper favorable, hein, parce qu'on on travaille déjà sous forme de compétences. Moi, pratiquement tous les apprentissages que je vous ai présentés là, je les avais déjà construits dans ma tête. Je les, déjà, je les faisais déjà plus ou moins fonctionner. Quoi. Je m'adaptais. Euh, et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir les exprimer pleinement. Parce que d'un coup, c'est en phase avec ce que j'avais déjà produit et pensé. Pour bon, ça, c'est mon cas. Donc, moi, j'étais assez assurée du résultat parce que. Parce que je, je me faisais confiance par rapport à ça et je faisais confiance à d'autres collègues avec lesquels je travaille. Et donc on avait euh, une petite synergie dans le, le groupe euh, voilà, d'un collectif. Puis après, ben, à ça, ben, se sont raccrochés euh, des gens beaucoup moins convaincus par le projet, c'est évident, hein. je veux dire, on n'est pas tous en phase. Hein. Voilà. et puis il euh, y a des gens qui ont raccroché le wagon et puis qui se sont déployés euh, dans une approche par compétence euh, par exemple en psychologie, en sociologie d'un coup euh, la transformation s'est faite il y a eu plein d'idées qui ont émergé, même voir des collègues qui étaient un peu coincés, engoncés euh, dans leur pratique et si, d'un coup elles se sont dit ah ouais, effectivement là je, je vais pouvoir euh, transformer ma pratique pédagogique, puis il y a des collègues qui sont absolument pas rentrés dans la transformation parce qu'ils ont estimé que leur champ disciplinaire euh, n'était pas euh, propice à ce type d'approche voilà, mais je pense que on, aura tous, euh, on sera tous face à ces situations-là, euh, cette complexité-là d'individus différents. Et puis, il bah, faut continuer à ce que la machine avance, euh, voilà, comme ça. Et puis, on a des champs disciplinaires qui sont absolument pas couverts par des, par, des, par, des, par des titulaires. Donc, euh, voilà, on a encore des espaces blancs. Éco-gestion, on a, on a que des vacataires qui viennent, qui repartent. Donc, il euh, n'y a pas eu de transformation sur ces champs disciplinaires-là. Et c'est vraiment ça, c'est le tout dans la raquette, quoi, chez, dans notre équipe, en ce moment, là, aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est de la transformation progressive et continue. Il voilà, faut, faut pas penser qu'aujourd'hui, tout va être posé et demain, il euh, y aura rien à faire, au contraire. Par contre, là où, où ça peut prendre, bah, il voilà, faut, faut tirer le fil, et puis euh, chacun s'y retrouve au niveau de son, son engagement. Par exemple, le travail en histoire, là, c'est un travail fabuleux. Le nombre de films qu'on produit étudiants, mais moi, j'en étais baba, quoi. Sur la danse, on a des, des outils, là. Euh, on n'a pas eu le temps d'avoir la plateforme pour poser les films. Donc euh, derrière, voilà, et donc il y a des films qui sont dans la nature, qui sont des super outils pédagogiques qu'on n'a même pas récupérés. Donc là, il a fallu que j'aille euh, solliciter, voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi... Euh, la, la situation du carrefour d'histoire, ça a été un gros bazar, mais bon... <rire> voilà. <rire> voilà on... C'est que parfois, les équipes pédagogiques sont <rire> tellement ambitieuses que la logistique ne peut pas suivre. <rire> C est, c est... Voilà. On est confronté aussi à ce problème. On voit souvent les choses qui ne fonctionnent pas. En fait, des fois, ça fonctionne trop bien. Mais, euh, voilà, voilà. Mais après, euh, qui ne tente à rien, n'a rien. Et l'année prochaine, bah, on va avoir euh, peut-être plus de moyens pour l'évaluation, la coévaluation par les collègues des six activités physiques. Il faut aussi que les collègues des activités physiques soient en présence pour pouvoir coévaluer. Euh, Il n'y a pas là, que la prof d'histoire. Il y avait quand même 190 étudiants euh, qui étaient... Euh, dans le pôle montagne, sous les escaliers, euh, etc., en train de poser les posters, quoi, c'était énorme. Et, euh, et voilà, bon, bah on n'a pas été très bon dans la restitution, mais il n'y a pas non plus euh, eu grand danger, on a fait le travail, voilà. la, la pas... Alors, il y a eu les deux. Il y a eu les six enseignants dans les activités physiques euh, qui étaient porteurs des activités physiques, qui avaient les étudiants en groupe TD et TP, plus... Euh, donc, plus l'enseignant d'histoire, plus les, les étudiants qui avaient aussi des fiches d'évaluation et qui faisaient remonter leurs évaluations euh, des posters. Alors, on a coefficienté parce qu'on n'a pas mis effectivement euh, la note euh, produite par l'étudiant qui serait des notes euh, à 15, 16, 17, 18. Quoi. Donc, euh, on leur dit, on commence à apprendre à, à coévaluer parce que pendant que vous êtes en train d'observer la production de vos camarades, vous apprenez aussi. Il se passe un tas de choses dans ces moments-là. Puis En plus, c'est hyper intéressant de voir les étudiants qui sont dans l'interaction, à demander, ah bah tiens, oui, alors lui, en cours d'orientation, c'était un général, voilà. aïe ils sont, ils sont dans la transformation, ils sont dans l'apprentissage par leur père, quoi. Et la curiosité, elle est suscitée. Donc euh, le fait historique, c'est plus un truc hyper glauque, fait par des enseignants chiants, euh, dans un amphi, euh, voilà, avec cette représentation euh, vétus euh, que peut avoir l'histoire, à un moment donné, euh, pour des sportifs euh, qui sont très loin de ces préoccupations-là. <rire> des étudiants. On n'a pas dit que l'histoire était vétuste, on a dit que pour les étudiants en Stabs, l'histoire pouvait paraître comme parfois un petit peu poussiéreuse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas à prendre le micro. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne Je me tourne vers Yannick, non Ouais, moi simplement, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est que l'équipe innove. Voilà. Moi aussi, j'avais un truc à vous dire. C'est que faut que ce soit quelque chose de positif, d'interactif et, et qui nourrit les, les équipes. Voilà. C'est un peu le défi. Attends, Jean-Charles, juste attends. le micro pour que le distanciel. Ah oui, pardon. Euh, oui, moi je dis quand je. C'est juste un commentaire, c'est pas une question, c'est quand je vois des choses comme ça et on retrouve beaucoup de choses que nous on fait aussi, ça donne envie de rapprochement d'équipe pédagogique, quoi, donc euh, voilà, euh, c'est des points, ça peut être un effet de bord intéressant de, de toute cette approche aussi. Si on sait, en, enfin, après derrière, évidemment, il y a le manque de temps et tout ça, mais l'envie est liée, quoi, c'est sûr. Voilà. Après, euh, tu vois, des formats de présentation très courts par équipe et du coup, rentrer dans des passerelles de contenu avec les autres collègues qui seraient des moments comme ça, comme on a fait finalement, voilà, sur une échelle plus large, effectivement, tu vois, mais comment on le pense, comment on l'organise, etc. Ouais, effectivement, mais on voit que ça part souvent d'initiatives entre individus qui se croisent, qui disent, ah, tiens, tu fais ça, moi, je fais ça, et on échange. Par exemple, je sais qu'à l'IUT d'Annecy, il y a un collègue qui a fait les jeux, du coup. Les jeux d'orientation, il les a transformés sur tout ce qui est marketing, gestion. Et l'autre jour, il m'a envoyé des photos de son rendu de jeu. C'était fabuleux, quoi. J'ai dit, mais j'avais envie d'aller jouer euh, avec ces étudiants euh, pour apprendre la, la gestion. Et je me suis dit, et là, d'un coup, il y a un truc... Il euh, y a un salon de restitution des jeux. Il faudrait qu'on fasse ça, voilà. Euh, un jour, euh, tous les collègues qu'on travaille à partir de jeux se retrouvent pour, euh, pour, pour qu'on soit dans l'interaction. Et nos étudiants STAPS viendraient jouer aux jeux de gestion. Les étudiants, euh, voilà, là, d'un coup, euh, il se passe quelque chose de... <rire> bah, je suis parti je m'arrête non mais merci pour ces, ces, ces précisions je précise que dans la communauté de pratique des émulateurs pédagogiques et des référents de, de l'USMB il y a effectivement un travail de mise en commun de tout ce qui tourne autour des jeux sérieux donc euh, on se retrouve le 27 juin pour, pour une matinée de travail là dessus j'en profite pour passer l'information hein, pour ceux qui sont intéressés merci Fabienne oui, euh, -il euh, il ah oui il y a une question encore Vas-y. Oui. non c'était juste une remarque euh, pour, pour être pilote aussi sur, sur une autre licence, copilote. Euh, en fait, euh, oui, en effet, on vit un contexte assez particulier. On a mis en place des réformes d'enseignement, etc. On, on nous demande des tas de rapports euh, de, divers et variés. On est hyper sollicité Et donc les collègues, au départ, c'est on ne veut rien faire de nouveau parce qu'on n'a pas le temps, on est, on, on est déjà sous l'eau. Et euh, en fait, on, on peut découvrir qu'il y a des situations qu'on pratique déjà. Et en fait, c'est de découvrir qu'on pratique déjà qui permet ce que tu as dit à un moment est extrêmement important, c'est valoriser l'existant. Et euh, ce qu'on a pu apprendre aussi en travaillant euh, sur le, le, le gabarit euh, d'approche par compétence pour la licence, c'est euh, ben, par contre là où oui, il faudra apprendre à travailler avec d'autres collègues, pour créer des situations où, à plusieurs, on va évaluer plusieurs acquis d'apprentissage, alors qu'aujourd'hui, souvent, on est seul dans sa matière à tout évaluer. Donc, on n'a pas encore compris, les collègues n'ont pas encore complètement compris et touché du doigt, que peut-être ça pourrait, au départ, oui, il y a un investissement, mais que finalement, année après année, ça peut même peut-être alléger les évaluations. Voilà. En L1, nous, en AIPE, on a proposé là une évaluation par les pairs avec des grilles critériés, rapport et soutenances. Ça va faire deux tiers de la note, mais euh, c'est hyper intéressant, parce que on peut utiliser un outil qui est excellentissime, hein, euh, sur Moodle, qui s'appelle un atelier. Et euh, on peut même mettre une note euh, pour vérifier, et contrer l'étudiant, s'il surnote ou s'il si sous-note ses camarades. Donc, euh, ils le savent, et euh, ils ont vachement bien joué le jeu. Et euh, ils ont dit eux-mêmes qu'ils étaient beaucoup plus investis parce qu'ils savent euh, sur quels critères on les attend. Donc euh, c'est un travail de groupe, mais ils ont fait extrêmement attention à, au respect de ces critères. Merci. Je crois que l'objectif, c'est effectivement que nos étudiants euh, continuent d'apprendre, et voire apprennent encore mieux. Est-ce qu'il y a encore quelques questions avant de passer au retour d'expérience suivant Encore devant, s'il vous plaît. On est là pour ne pas être tout à fait d'accord aussi. Juste euh, quand tu dis, Nathalie, que, que, que les gens n'innovent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Il y a, Dans les équipes, tout le monde innove tout le temps. C'est peut-être pas forcément dans les directions euh, qu'on nous demande, mais à aucun moment l'innovation, elle, elle a cessé du point de vue pédagogique dans les formations. Non, non, c'est juste, on pouvait comprendre ça de ce que tu disais. Donc, euh, les gens dans les équipes ont très envie d'innover tout le temps.